Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à ce qui s'apparente à un véritable fléau chez nous en Guadeloupe. Je veux parler des chiffres chaque année de plus en plus éloquents de la sécurité routière, ou plutôt de l'insécurité routière. Comment amener notre jeunesse notamment, qui paie un lourd tribut à, aux accidents de la route, à avoir des changements de comportement C'est la question que l'on pose ce soir à notre invité. Il s'agit de Dina Lachumaya qui est coordinatrice de la sécurité routière en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. On le disait, on parle du mot fléau désormais parce que qu'on a l'impression que les années passent se suivent, mais souvent se ressemblent quand on regarde la hauteur des chiffres du nombre de tués et d'accidentés sur les routes de Guadeloupe. Malheureusement, vous avez raison. Effectivement, les chiffres ne sont jamais satisfaisants. Les années passent et se ressemblent un peu. Malgré euh, tout ce travail de prévention que nous faisons, malgré le fait que nous essayons de faire preuve d'imagination, d'essayer de, de changer le, le ton des messages, de les varier aussi, eh bien, effectivement, on est toujours accablé de voir ces, ces résultats qui sont, euh, qui sont dramatiques. Des chiffres qui étaient à la baisse forcément avec ces deux années particulières que nous avons passées à travers les, les mois de confinement, en tout cas de, liés au Covid, et dès lors que on a pu reprendre la route. Malheureusement, ces chiffres sont repartis à la hausse. Vous avez pu le vérifier encore pendant les deux derniers mois des vacances On l'a vérifié, on l'a vérifié tout au long de l'année même, malheureusement. Oui. Même la semaine dernière encore, mm -hmm. on a eu des, des, des chiffres euh, alarmants, alarmistes. La situation, elle est telle qu'elle. Mais par contre, on ne baisse pas les bras, on continue ce travail, euh, pas seulement du côté de la préfecture en politique de l'État, mais également avec de nombreux partenaires. Donc on va en parler. Oui. Euh, les assises ont débloqué un certain nombre de, mm -hmm. de situations. Des assises ont été réalisées en, en début d'année. Et, et continue. Donc nous sommes en situation post-assise avec des, des partenariats qui se, qui se sont dévoilés oui. et qui se confirment, avec des séances de travail qui continuent. Donc nous, nous rencontrons beaucoup justement de ces partenaires. Je peux vous les citer, hein. nous avons euh, un groupe de travail sur la santé. Oui. La santé, la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un justement qui est décédé sur la route suite à un malaise, par exemple. Donc il faut aller essayer de travailler, de chercher en amont euh, toutes ces pathologies qui, qui sont. qui peuvent parfois, conduire à l'accident. qui conduisent à l'accident, ouais. assurément, et qui sont euh, des, des pathologies qui sont parfois plus marquées en Guadeloupe qu'ailleurs. Euh, ouais. et, et sous nos cieux en fait. Hein. Donc, euh, si on parle de la, de la vue, de la vision, la cataracte, par exemple, euh, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, mm -hmm. l'audition, des problèmes d'AVC, des problèmes d'infarctus et, et, et d'autres choses encore, l'apnée du sommeil, les, de la vigilance, mm -hmm. la somnolence euh, au, au volant, tout ça, ce sont des... Des, des facteurs, des en tout cas, qui peuvent euh, conduire à, à la fatalité. Exactement. Oui. Exactement. Et qu'on peut éviter, finalement. Et qu'on peut éviter, à condition, justement, d'avoir été pris euh, en charge médicalement, euh, en amont. Donc effectivement, on peut parler de, de manque de, de, de désert aussi euh, médical peut-être, mais tout ça, c'est à prendre en compte et, et amener chacun à prendre sa santé aussi en compte. Je disais en préambule que la jeunesse guadeloupéenne paie un lourd tribut à, à ce nombre de tués sur les routes. mais Comment faire changer le comportement De génération en génération, c'est souvent 25 de jeunes de moins de 30 ans euh, qui sont euh, tués sur les routes de Guadeloupe ou qui se tuent sur les routes de Guadeloupe, il faut aussi préciser les choses. Euh, comment arriver à ce changement de comportement Malheureusement, vous avez raison. Et en plus, on sait que la jeunesse, est aussi l'avenir de la Guadeloupe. Ouais. Donc, il y a intérêt à faire passer euh, des messages, à, à reprendre à la base hein, l'éducation. Alors, nous travaillons sur deux aspects. Nous avions euh, toute cette partie qui est obligatoire euh, prévu réglementairement par une circulaire par l'éducation nationale, par le, le gouvernement carrément, oui. hein. euh, il est prévu dans le programme de l'éducation nationale de la sécurité routière depuis le plus jeune âge. Donc il y a des attestations à passer en, en, en CM1, en CM2 plutôt, euh, en 5e, en 3e, euh, au lycée il y a une demi-journée une demi de sensibilisation obligatoire. Donc ça veut dire que quand le jeune passe son permis, il ne découvre pas la sécurité routière. Il l'a pratiquée euh, pendant toute sa scolarité. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte si ce n'est pas fait dans les établissements, il faut que ça soit fait dorénavant. C'est prévu réglementairement, les enseignants ont ce rôle à jouer. Nous ne pouvons pas effectivement intervenir dans tous les établissements scolaires, mais il est prévu que les enseignants abordent ce sujet-là avec les enfants depuis leur temps d'enfance Et vos services de la sécurité routière vont plus loin à travers notamment des conventions passées avec les établissements ou en l'occurrence, là, très prochainement, avec l'Université des Antilles. Voilà, exactement. Et donc, le but du jeu, justement, c'est d'impliquer davantage les jeunes euh, dans cette problématique, de les sensibiliser, de les former à la sécurité routière, de telle sorte qu'ils puissent aussi passer l'information à leur père le message y passe toujours mieux euh, quand un jeune s'adresse à un autre jeune, quand euh, un, une jeune victime de la route ira faire un témoignage auprès de ces jeunes, le message passera assurément mieux. Donc nous avons cette convention qui va être signée dans deux jours avec, entre l'Université des Antilles et la préfecture, avec monsieur le préfet, et également avec la région euh, où nous, avons, nous, a, nous sommes en train d'établir une convention aussi de partenariat pour euh, entrer dans tous les lycées de manière systématique pour apporter ce complément d'information. J'insiste bien sur le complément d'information, puisque les enseignants abordent le sujet avec les élèves. Alors, contrairement à d'autres territoires, l'une des particularités de la Guadeloupe, qui a sans doute une incidence sur le taux de mortalité de nos jeunes, c'est le manque d'alternatives au transport. Euh, euh, individuel, je parle du scooter ou de sa propre voiture, est-ce qu'il y a des plans qui sont imaginés pour que dans les périodes de vacances notamment ou, ou par rapport au monde de la nuit, on peut imaginer des circuits de transport sans qu'il y ait de risque de, de conduire sous l'emprise de l'alcool ou autre Oui, pour cet aspect-là, effectivement, le transport d'une manière générale euh, est en cours de développement. Mm -hmm. euh, il n'est pas prévu donc il est prévu même un, un, un TCSP c'est-à-dire un transport oui. en commun sur site propre mm -hmm. donc c'est un chantier qui est en cours, qui a été annoncé et qui, et qui verra le jour pour un moment donné, ça ne sera jamais suffisamment tôt, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, pour la nuit, les, les taxis jouent le jeu. On a une liste de taxis disponibles le soir. On va communiquer là-dessus, justement, euh, oui. sur le site de la préfecture. On trouvera le, le, le, les coordonnées des, des taxis disponibles de nuit, tout comme les transporteurs aussi euh, euh, accessibles euh, le soir. On peut, ça peut même créer finalement une activité économique supplémentaire pour euh, euh, ces différents transporteurs. Bien entendu, oui. puisqu'il faut permettre justement à, à chacun de pouvoir rentrer dans de bonnes conditions et euh, quoi de mieux qu'un qu taxi ou un transport collectif pour euh, ramener quelqu'un qui aura consommé de l'alcool. Il vaut mieux oui. ne pas le laisser, donc justement lui laisser la possibilité de prendre la route. On, on connaît les résultats et généralement ce n'est pas un simple blessé, c'est beaucoup plus dramatique que ça souvent. Oui, et quand on parle finalement des facteurs qui conduisent à, à l'accident, l'alcool, les stupéfiants. Euh, et puis, le non-respect des règles basiques, parfois, de, de sécurité. Je pense au port du casque sur un deux-roues ou de la ceinture de sécurité. Ça, encore, malheureusement, c'est très visible dans les contrôles. C'est très visible. On pourrait même penser que euh, les motards qui sont formés euh, pourraient être moins impliqués chez les, chez les deux-roues motorisées, pour ouais. être moins impliqués dans les accidents. En fait, on en a, on a 14 tués chez les motards quand on ouais. a un cyclomotoriste. Donc, effectivement, le même chez les motards, le port du casque devient aussi euh, problématique. Euh, problématique C'est-à-dire pas assez intégré. Et accessoires. Pas assez Ça, il y avait une grosse démarche de fait. En tout cas, on va retravailler toutes ces, euh, toutes, toutes ces parties-là avec un grand village prochainement autour du Dorou motorisé. Donc, c'est vous dire que nous avons énormément de, de, de choses à venir, d'actions à venir. Donc, j'ai cité la discothèque tout à l'heure. Donc, ce village autour du Dorou motorisé avec des partenaires concessionnaires qui pourront euh, offrir à, à, à des. Avec des, des propositions tarifaires intéressantes, des, des casques ouais. et puis le gilet airbag aussi, hein, qu'on euh, qu connaît beaucoup moins ici et qui, euh, qui doit se développer forcément. Vous êtes attentif également à l'évolution du, du trafic routier en Guadeloupe, euh, l'évolution du nombre de véhicules mis en circulation chaque année On regarde forcément, bien sûr, oui. le, le trafic il, il augmente euh, peut-être plus vite que le développement des transports oui, en oui, commun. Oui. Donc euh, Ce, ce travail-là, il, euh, il est aussi lancé. Mais à côté de cela, il y a un certain nombre de chantiers, et là je parle au nom de, de, de, des, des collectivités locales et de routes de Guadeloupe, euh, il y a un certain nombre de projets dédiés à la sécurisation de ou à, la, à des voies dédiées plutôt oui. euh, pour les piétons et les vélos oui, donc ça, on ça des, aussi, parce que ça, c'est une particularité des... dans, le, dans les chiffres hein, de mortalité dus aux accidents de la route, c'est le nombre de piétons, enfin, on parle de ces victimes, des, des personnes vulnérables, effectivement, sur le réseau routier. Exactement, c'est toujours euh, 60, plus de 60% en général euh, des impliqués de la route, on parle des de roues motorisées, des vélos et des, des, des, des piétons, et quelquefois euh, des quads aussi, ça peut arriver. Donc, ouais. il faut effectivement penser à leur euh, mettre à disposition donc des, des voies euh, qui puissent leur apporter un maximum de sécurité. Et on on imagine que les campagnes de communication également seront encore très présentes sur le territoire. Il y en a à venir Bien entendu, il y en a à venir. Euh, on essaye de travailler sur tous les supports, sur tous les réseaux pour essayer d'atteindre un maximum de personnes. Donc on parlera encore prochainement sécurité routière à la télé, en radio, sur les réseaux sociaux, euh, certainement en affichage également. Mais justement, on a le sentiment que le sujet est devenu très institutionnel. Et il n'est pas forcément rentré dans les discussions intrafamiliales, par exemple. Ce n'est pas un sujet dont on parle, sauf quand malheureusement le drame survient. Alors c'est intéressant ce que ouais. vous dites, c'est la raison justement pour laquelle nous allons investir davantage les entreprises. Uh -huh. Donc à, à travers ces entreprises, nous avons les salariés, ils sont obligés d'avoir cette sensibilisation. Il faut savoir que j'en profite pour dire que les entreprises, dès le premier salarié, euh, sont tenues de sensibiliser euh, leurs salariés, de, de mettre en place un document unique d'évaluation des risques euh, professionnels. Et à l'issue de ce diagnostic, il convient donc de mettre en place des actions euh, préventives. Pour euh, diminuer voire enrayer les risques. Donc ça veut dire que les salariés vont avoir ces informations et pourront justement revenir euh, à la maison en parler. De même, les enfants reviennent de l'école avec l'information. Donc on, on, on compte justement sur toute cette émulation. Et malheureusement, pour terminer, on va quand même parler de chiffres parce que c'est ce qui reste éloquent. C'est ce qui peut faire prendre conscience. Euh, nous sommes en mi-septembre euh, de cette année 2022 et euh, malheureusement ces chiffres sont déjà très élevés. C'est très élevé effectivement et euh, je ne parlerai pas des tués volontairement mais je dirais qu'il y a déjà euh, 300 victimes de, de de la route donc 300 victimes. Ce sont des personnes qui ont perdu la vie et ce sont des personnes qui d'autres qui vont garder oui. des séquelles à vie, qui vont être perturbées dans leur vie familiale, une sociale, professionnelle. par mois quasiment. Oui exactement. Mais à côté de cela, on a aussi euh, tout un panel de difficultés à, à gérer puisqu'il va y avoir souvent un parcours long et douloureux pour les victimes, les, les, les, les blessés graves. On aura à côté de cela des personnes qui vont devoir sacrifier leur vie aussi pour, pour aider ouais, ces victimes. Ça. Donc, c'est des perturbations complètes dans la familial accident. L'accident n'est pas individuel, l'accident a un impact familial sur son environnement. Proche. Et social et, ouais. et sur le plan professionnel et, et, et on peut ratisser très large effectivement. Donc, c'est dramatique. Alors, ce qu'on demanderait pour conclure certainement, euh, Warren, ouais. c'est que chacun euh, augmente euh, son niveau de, de vigilance uh -huh. en Anticipe au maximum sur les, ben en conduisant. Hein, regardez loin devant et puis regardez derrière, regardez tout autour. Ça, c'est le principe de base. Et on a, en, en, en voiture, on a une vision à, à 360 degrés. Ça, Il ne faut pas le perdre de vue. Puis, on n'est pas seul. Ouais. On n'est vraiment pas seul, on partage la route avec euh, toutes toute sortes de, de ben, tous les citoyens, quels que soient leurs moyens de, de déplacement. En tout cas, adoptez les bons gestes et vous avez entendu le message. Parlez-en en famille également, également et aux plus jeunes. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Dina Lachumaya d'avoir accepté cette invitation. Et on rappelle qu'il y aura donc toutes ces actions à suivre tout au long de l'année pour parler de sécurité routière. C'est donc la fin de ce nouveau numéro de questions sans détour. Un autre numéro dès demain sur nos antennes. On vous souhaite une excellente soirée.